Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais parler d'un moyen que j'ai découvert pour détoxifier l'aluminium, l'aluminium qui est, vous allez le voir, assez omniprésent dans notre environnement, je pense essentiellement à cause des, des cream trace, donc je pense que là vous avez des photos, vous voyez tous ce dont il s'agit, ce sont des épandages de produits chimiques dans l'atmosphère par des avions, soit militaires, soit banalisés, euh, en fait il y a eu des analyses qui ont été faites de l'eau de pluie et, des, et, euh, et des, des, de la, des, des eaux de sédimentation et euh, effectivement le, le taux d'aluminium dans l'eau de pluie ne fait qu'augmenter là euh, euh, donc en fait ça a doublé en, en quelques années depuis 2012 et maintenant, on est à 20 microgrammes, 21 microgrammes par litre hein, dans, dans, dans l'eau de pluie, apparemment. Euh, et donc, en fait, pourquoi pourquoi c'est quand même 13 Alors, j'en ai j'en ai parlé un peu dans une, dans une précédente vidéo. Euh, les chefs d'État pensent que c'est pour la géo-ingénierie, c'est-à-dire pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'en fait, en, en envoyant ces, ces particules. Euh, dans l'atmosphère, ça réfléchirait les rayons euh, du soleil et ainsi ça permettrait de, bah de, de, de, de, de, de moins chauffer la Terre en fait. De, ça, ça, participerait à, à, à, dans, dans, ça participerait à la lutte contre le réchauffement climatique. Alors j'ai déjà montré que, euh, que en fait le, le réchauffement climatique est une vaste imposture et je, et je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Euh, en fait, la, je pense que la vraie raison de, de, de l'usage des chemtrails, c'est que ça, ça crée en fait euh, une atmosphère conductrice pour les ondes euh, du programme ARP. ARP, donc, qui est une arme climatique qui permet de. Enfin, là, je vous invite à, à vous renseigner sur ce projet militaire. Euh, c'est une arme climatique, en fait, une arme, euh, une arme aussi qui permet de déclencher des, des tremblements de terre. En fait, c'est un moyen de pression aux, aux mains de, de l'oligarchie. Donc, euh, donc, effectivement, l'aluminium ne fait qu'augmenter euh, dans, dans notre environnement par l'eau de pluie, par, par l'air qu'on respire à travers les, ces particules. Euh, mais je vous invite aussi à, à, à voir... Euh, des documentaires euh, donc vous tapez aluminium sur youtube donc vous tombez sur euh, ce documentaire sur de france 5 aluminium notre poison quotidien donc vous pouvez apprendre que l'aluminium est omniprésent dans notre quotidien donc vaccins déodorants maquillage mais aussi pâtisserie et plats préparés euh, et donc euh, et aussi aussi euh, l'eau du robinet alors ça dépend des villes hein, mais euh, ils se servent de l'aluminium pour blanchir l'eau du robinet, en fait. Donc là aussi, vous tapez « Aluminium eau sur, you, sur YouTube, vous allez euh, apprendre euh, plus là-dessus. Euh, et en fait, l'aluminium est dangereux, c'est un, un dangereux neurotoxique qui peut provoquer la myofaschite à macrophages, euh, mais aussi la maladie d'Alzheimer. Alors, comment se prémunir de, de l'aluminium euh, donc la, la chlorella euh, la, la chlo, chlorella permet de détoxifier euh, à la fois l'aluminium mais aussi d'autres métaux lourds alors c'est important de la prendre bio parce que sinon ça, ça, peut, euh, ça peut être euh, plus néfaste qu'autre chose alors euh, il y a aussi l'huile de krill qui permet de dé, dé, détoxifier son, bah, son cerveau en fait parce que euh, c'est difficile de détoxifier euh, son cerveau de l'aluminium mais en tout cas l'huile de krill le permet et je vous invite aussi à, à vous renseigner sur le, sur le rôle du silicium euh, pour détoxifier l'aluminium bah, C'est puissant euh, la, la, le silicium est un puissant détoxifiant euh, pour l'aluminium voilà, que Dieu vous bénisse, à bientôt.